Bonjour les amis nous sommes le dimanche 13 mars et je fais une petite analyse des marchés. Donc vous avez vu qu'on a eu la semaine passée et les jours précédents donc une chute des marchés provoquée entre autres par l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Mais je pense qu'on va assister maintenant à une remontée du marché, ça a déjà commencé. Donc on voit ici on est en mensuel et je pense qu'on assiste à la même chose qui s'est passé lors de la crise du Covid, à savoir donc que les banques centrales vont soutenir les marchés de manière à freiner cette baisse et qu'on est reparti sur une hausse. Qu'est-ce qui me fait penser ça Eh bien vous voyez ici on est sur le DAX, vous voyez la chute importante qu'on a eue lors de la crise du Covid et on a une mèche assez semblable ici donc qui me fait penser qu'il y a un soutien donc de la part des, des banques centrales pour que les marchés ne continuent pas de baisser. Donc si on va ici donc sur l'unité de temps semaine donc chaque bougie correspond à une semaine, on voit donc cette bougie verte ici donc qui suit les nombreuses bougies rouges là qui ont, euh, euh, qui ont correspondu à la baisse donc de, de ces dernières semaines. Donc le Dax avait fort baissé tout comme le Cac40 et je pense qu'on est reparti là pour le haut, vers le haut. Bon bien sûr il peut encore y avoir des, des mouvements intermédiaires mais ici on a donc un stochastique très bas ici qui se reprend, se retourne et euh, c'est bien possible que demain donc on voit déjà un, un, un gap vers le haut. Donc, ça ne m'étonnerait pas que demain matin on ait un gap vers le haut suite euh, à, la, à ce qui s'est passé euh, ce week-end. Donc si on regarde ici en 30 minutes on voit donc la, la dernière journée donc vendredi on a eu une hausse très forte puis le marché est reparti un petit peu à la baisse mais on a ici un niveau très important ici à 13.500 qui à mon avis va constituer un support et il est bien possible que pendant le week-end, évidemment nous on ne peut pas le voir, on n'a pas accès à ça, que pendant le week-end donc le marché est remonté et on saura donc cela demain, demain matin à l'ouverture. Et il est bien possible donc qu'on ait l'occasion de faire des trades plutôt à la hausse. Je serais plutôt partant pour euh, envisager la hausse, maintenant je peux me tromper euh, ça peut être tout à fait différent demain matin on verra bien. Mais euh, donc euh, si on regarde ici sur le market profile donc on voit ce qu'on a eu euh, la semaine passée. Donc euh, vous voyez les trois derniers jours qu'on a eu ici, on a quand même une tendance plutôt haussière. Vous voyez on revient, on vient quand même d'assez bas, vous voyez sur le futur ici donc sur le DAX et toujours avec cet outil formidable qu'est le market profile donc qui nous permet en début de journée d'envisager de, ce qui va se passer et je pense donc qu'on va avoir donc lundi un gap, c'est-à-dire que possible qu'on ouvre au-dessus du range donc de la semaine passée voire dans le, encore dans le range de, de vendredi mais qu'on casse euh, donc ce range euh, demain, demain matin. Donc je n'ai pas une boule de cristal, ce n'est pas un conseil que je vous donne donc euh, il faut toujours attendre comme euh, je vous l'explique euh, dans ma vidéo surtout avec le market profile. Donc la première heure d'ouverture du cash, vous voyez les, les, les lettres A et B ici sur le, sur le market profile. Vous voyez ce n'est pas parce qu'on a une journée euh, comme cela où le marché monte très fort que ça va continuer à monter. On a eu le lendemain exactement l'inverse, le marché est redescendu. Donc on a ici mercredi, jeudi et vendredi donc vous voyez euh, jeudi le marché est redescendu et remonté donc euh, vendredi. Donc euh, ça nous donne quand même des journées avec des configurations très intéressantes et assez faciles à utiliser donc et à manœuvrer euh, durant, durant la journée quand on utilise cet outil-là. Donc si je split ici, vous voyez ce qu'a fait le marché. Donc la première heure ici donc les deux demi-heures A et B et puis en C donc il est redescendu puis en D il a commencé à casser et alors en I là il a vraiment explosé. Pour après donc euh, on avait une, un single print ici donc intéressant donc de rejouer la baisse tout au long de, de la journée donc de vendredi. Donc on a un outil formidable avec le market profile et ça nous permet donc d'avoir d'augmenter encore nos résultats comme je l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos. Donc si on analyse donc le DAX vous voyez en daily, en h4 donc on voit très bien qu'il y a une reprise ici donc on est de nouveau dans un marché haussier. Ici on a un range ici en H1, vous voyez ici la forte hausse qu'on voit également ici, vous voyez. Puis le marché est redescendu sur ce niveau-là mais donc ici on est en CFD alors qu'ici on est en, en futur. Donc on peut très bien utiliser donc vous voyez là, le futur et vous voyez les CFD. Donc on voit à l'évidence, une similitude et c'est très intéressant donc d'utiliser le market profile sur la plateforme Tradovet ici pour après si vous le voulez donc même trader en CFD et le marché suit bien sûr en CFD exactement la même chose. Donc il peut y avoir une différence de prix mais au niveau des mouvements le market profile nous donne vraiment un outil très très très utile pour améliorer notre manière de trader et trader avec plus de sécurité et c'est beaucoup moins stressant bien sûr de regarder des lettres comme, comme ici en, sur le market profile, le graphique du market profile que le, qu'avec qu les bougies. Et puis on a bien sûr encore également ici donc euh, le carnet d'ordre qui nous permet également d'utiliser les volumes sur le carnet d'ordre pour prendre des trades très intéressants, traits rapides bien sûr toujours en scalping, c'est ce que je privilégie et c'est ce que je vous conseille depuis très longtemps d'ailleurs. Donc voilà un petit peu la configuration. Donc on est redescendu ici vendredi en fin de journée sur 13.500. Donc on le voit ici sur les futurs là 13.540, là il s'est arrêté. Alors on va voir demain matin. Donc surveillez bien l'ouverture du marché demain matin, ce sera probablement intéressant. Moi je pense qu'on va avoir une journée haussière après, donc on verra. On pourra utiliser le market profile ou si vous n'avez pas le market profile, regardez donc les bougies mais je pense qu'on peut très bien ouvrir... Avec un gap au-dessus, donc euh, peut-être même des, des 14 ici, des 14 000, à voir un petit peu euh, ce, ce que le marché aura fait, aura fait ce week-end, mais euh, ça ne m'étonnerait pas donc qu'on aille euh, vers les 15 000 euh, en ce début de semaine. Donc voilà un petit peu mes, mes prévisions. Euh, on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc. Euh, mais euh, l'avantage c'est que quel que soit la, le mouvement du marché eh bien on peut toujours réagir très rapidement quand on trade en scalping et corriger éventuellement une erreur qu'on fait en début de journée. Voilà je vous souhaite un, une très bonne fin de week-end et j'espère que demain matin vous serez sur les marchés, vous serez euh, prêts et peut-être que... Mon analyse d'aujourd'hui vous aidera pour faire une très bonne journée demain matin lundi. Voilà si vous appréciez ma vidéo mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous trouvez que mes vidéos sont intéressantes. J'en je, ferai encore autant que possible après celle-ci. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.